Et salut à toutes et à toutes les amis de l'étranger, j'espère que vous allez tous et maintenant aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur le Skyblock 10 Pixel pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes façons de faire de l'argent. Comme vous savez, récemment j'ai passé la bord des 1 billion et quelques là, on a 1 billion et 49 millions plus 15 millions, bref. On a quand même pas mal de thunes et mon cop co aussi, il a de la thune sur son euh, profil. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, comment tu fais pour faire de la thune, etc., blablabla. » Donc, déjà, il faut savoir deux choses. Donc, euh, vous vous souvenez, j'avais drop un handle euh, au début. Donc, j'avais crafté euh, cette épée. Donc, euh, ça, je l'avais crafté moi-même. Si j'avais acheté les livres et tout, c'est moi qui l'ai fait, cette épée-là. C'est les... moi qui la drop, quoi. Mais j'ai redrop un handle dernièrement. Je ne sais pas si dans mon AH stats icon, on peut le voir, vu que ça fait quand même plus de un mois et demi. Euh, j'avais drop un handle et j'ai réussi à le vendre à 300... Ouais, 325 millions. Donc ça, ça date du... Mais c'est au début du mois en fait. Ouais, c'est le 3 mars que je les drop vers euh, midi, euh, midi 12 chez moi, donc à peu près 18h chez vous. Et, euh, et puis voilà, donc j'avais vendu ça, j'avais vendu aussi pas mal d'autres trucs. On peut voir ici des, des trucs supérieurs, des, beaucoup de livres sous le heater aussi. Les livres sous c'était intéressant parce que euh, tu les payes 1 million, tu les revois 1.1, donc ça fait 1, 100 000 à chaque fois. Des trésors, talismans et tout. Donc, vous allez me dire, ouais, Icons, mais les donjons, c'est vraiment le best. Oui et non, parce que maintenant, il euh, faut savoir que le prix des handles, il a quand même assez bien drop. Euh, et ce n'est pas une source euh, Necron Handle, je crois que. Oh, bah, je vais juste marquer Necron et on va aller en bas ici. Donc l'OS, on voit, ça a 289 millions, donc ça a quand même beaucoup descendu, mais c'est beaucoup plus simple à obtenir un Necron Handle. Pourquoi Parce que depuis la dernière fois que j'ai fait des vidéos, ils ont sorti ce qu'on appelle les k feder euh, Les k feder Feather, permettent de relancer le coffre que tu veux lorsque le, lorsque le donjon est terminé. Donc par exemple, dans ton coffre Bedrock, tu as de la merde, et eh bien tu peux le relancer et tu peux obtenir la chance d'obtenir, deux fois plus de chances d'obtenir le Necron Handle dans le coffre Bedrock. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Pour ceux, que, pour ceux qui ont des bits ici, pour les, ça coûte, je pense, 250 bits. Connerie du genre, on ira voir. Donc ça, les floor c'est une des façons de se faire de la thune. Mais ce n'est pas une façon... Euh, comment je pourrais expliquer Ce n'est pas une façon euh, constante. Vous n'allez pas toujours avoir une, une, un revenu constant. Donc, vous allez gagner, perdre, gagner, perdre, gagner, perdre. Et même, des, des runs, vous allez juste rien avoir. Mais, il y a un truc qui est intéressant avec les donjons runs, c'est le fait que vous gagnez aussi de l'essence. Et l'essence, ce, ce qui est intéressant, c'est que ça vaut quand même assez cher. Je crois qu'une essence peut valoir jusqu'à peut-être 1000$, 2000 coins peut-être. Donc, là ici, j'aurais peut-être à peu près 8 millions à 15 millions d'essence, de, dépendamment de, du truc. faut faire attention quand on fait ça, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de scams avec l'échange d'essence. Donc, il faut faire attention, mais c'est une autre aussi, une autre... Façon de récolter de l'argent. Donc même si vous avez rien dans vos runs, vous pouvez toujours avoir le coffre gratuit qui vous donne entre 20 et 30 euh, Wither Essence. Et je pense entre 40 et 50 euh, Undead Essence dans les Floors 7. Vous pouvez aussi faire les autres Floors pour faire du profit, mais le profit est beaucoup moins euh, gros. Un autre Floor qui est très rentable, c'est le Floor 4. Pourquoi Parce que dans le Floor 4, les amis, vous pouvez drop euh, le... Euh, les, je, vais aller, je vais vous montrer, vous pouvez drop dans le Floor 4... Euh, les spirit stone qui vaut 900 000 Vous avez aussi les... Euh, comment ça s'appelle Oh, j'ai oublié le nom Les euh, spirit bone qui valent 4 millions Si je me trompe pas, les spirit bone, ils valent 4 millions euh, spirit... spirit bone et en fait, les floor, les floor 4, vous avez juste ouais 4.3. Et les floor 4, c'est intéressant parce que vous n'avez pas besoin de faire des S+. Vous pouvez juste faire un S. Donc, la run peut durer 4 minutes à chaque fois. Et vous pouvez en faire à l'infini, quasiment. Parce que comme vous voyez voir, moi, c'est celle, le floor 4, c'est celui que j'en ai fait le plus, je crois. Donc, 150, 111, 349, 421, c'est celui-là que j'ai le plus. Et voilà, 250 et tout. Mais ben bon, voilà quoi. Donc, ouais, c'est vraiment le best des bests pour euh, la monnaie. Ensuite, il y a des trucs un peu plus stables. Il y a euh, les farms. Donc, dernièrement, j'ai commencé à refarmer parce que, euh, je vais, dans mon, ma technique que je vais vous montrer juste après aussi, euh, j'ai une technique qui est quand même assez euh, intéressante. Donc, vous avez besoin d'un éléphant pète bien sûr, parce que c'est ce qui donne le plus. Et vous avez juste à vous faire des champs de canne à sucre, de cacao bean et de nether Donc, cacao bean et nether qui est juste ici. Ça rapporte énormément, les gars. C'est un truc de ouf. J'ai aussi le blé qui rapporte beaucoup. Je vais pas vous mentir, le blé ça me rapporte quand même énormément. Euh, personnellement, ça me fait un truc de tilt comme ça. Euh, tous les récoltes. Donc, ça c'est une récolte. Euh, ça je garde pour améliorer ma eau. Mais ça c'est la dernière récolte que j'ai fait. Il me restait tout ça. Et si on regarde euh, dans le bazar, le truc de blé ça vaut 549. Euh, 560. Euh, non, ouais, ça vaut à peu près ça. 570 000. Et un stack c'est 40 millions. Donc, c'est incroyable comment ça coûte ça. Et en plus, pour upgrade la haut, je ne sais pas si je l'ai sur moi. Hein. Euh, non, je l'ai pas la haut sur moi. Mais la haut, la ça prend 4 stacks pour le bread, Donc, les gens en auront toujours besoin pour upgrade leur haut de 8. Donc, ça reste un, moment, un moyen intéressant de faire de la thune. Donc, les beans, le, euh, le Sugar cane et les Nether c'est le best. Ensuite, vous pouvez toujours faire les contests. Moi, je me suis amusé à faire les contests dernièrement. Donc, euh, les contests de farming comme ça. Je les fais, je gagne le gold et euh, je revends les Jacob Tickets. Le Jacob Tickets, un stack de Jacob Ticket, c'est à peu près 1 million, je crois. 450 000, 1 million, ça, ça varie de jour en jour, dépendamment du nombre de gens qui achètent. Mais c'est vraiment intéressant. Bon, les 15 millions que j'ai sur moi, c'est ce que je me suis fait depuis les deux derniers jours parce que j'ai décidé de faire une autre technique de, de revente, d'achat. Donc, j'achète des pets, euh, l'éléphant. J'achète euh, un épique, par exemple. Donc, éléphant. Je vais dans « Épique ». L'OS, j'achète l'éléphant à 1.70 millions. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais avoir 4 au spawn. Donc, euh, 4 euh, qui est dans le spawn. Et 4, elle charge environ euh, 14 millions pour l'upgrade. Euh, Donc, ça fait 15, 13 ou 14 millions, je ne sais plus exactement. Ça fait genre 15 ou 16. Euh, ça rien 15 et 16 millions. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais dans les légendaires et je le revends. Euh, donc ici, vous voyez, le moins cher en ce moment, c'est à 17 millions presque. Donc euh, voilà, ça fait 1 million de profit. Mais ce qui est encore plus intéressant, et c'est ce que je suis en train de faire sur celui-là, c'est que en fait, celui-là, vous voyez, j'ai payé 16 millions, right Et ensuite, j'ai décidé de farmer les pumpkins et tout ça pour pouvoir euh, l'avoir. Et regardez ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'un niveau 100 vaut 25 millions. Euh, vous voyez, le prix en bas de 30... Attends, ça me prend un niveau 100. Il n'y en a pas de niveau 100 euh, ça c'est un nouveau skin mais il y a un skin, ça c'est le nouveau skin qui est sorti aujourd'hui, on va en parler juste après. Ok, donc voilà, ça vaut dans les 30 millions. Donc vous faites environ 15 millions de profits, tout ce que vous avez à faire c'est upgrade votre euh, farming en même temps. Donc euh, c'est pas très très compliqué en vrai, c'est super euh, simple, ça vous prend juste un boost. Donc moi j'achète un farming boost, euh, XP boost dans les donjons, ça coûte 1.4 millions. Je le mets dessus, même chose pour mon pig, mon pig lui ça va me donner 60 millions quand il va être niveau 100 Et là c'est les deux que je travaille en ce moment dessus pour les upgrades Il y a aussi d'autres pets que vous pouvez upgrade niveau 100, si vous avez le courage vous pouvez faire les pets euh, de combat Donc euh, un blaze ça vaut 15 millions normal mais un blaze niveau 100 ça vaut 74 millions Donc si vous avez la foi de faire des slayers ou de up les pets c'est une des meilleures techniques pour faire de la thune Comme cet enderman là il vaut euh, 20 millions mais vu qu'il est niveau 100 il vaut 45 millions ou 60 millions donc, euh, à chacun des, chacun des pets niveau 100 vaut énormément plus cher que le pet niveau 1. Donc, ça vaut vraiment le coup. Ou s'il y a les skins, dépendamment si vous avez des skins ou, ou pas dessus, on va en revenir un peu plus tard après pour les skins. Donc, une autre technique aussi que j'ai utilisée dernièrement, c'est les expérimentations. Comme vous pouvez voir, les expérimentations, j'utilise euh, bon, avec la chance, en fait, à hashtag Icons. On va y retourner dans mon âge. Vous allez voir, j'ai eu quand même quelques power sets et tout euh, récemment. Et là, j'ai eu Chance 5 hier. Et malheureusement, ça veut pas se vendre Chance 5. Je sais pas pourquoi. Un peu unlucky, unlucky. Mais euh, dès que vous avez la chance d'avoir des livres comme Siphon, Chance 5, euh, Snipe 5, des trucs comme ça, il euh, y en a plein des livres comme ça. Il faut les prendre parce que ça vaut vraiment le coup à long terme. Euh... Ok, c'est à enfin. Donc, on peut voir ici, j'ai vendu un Giant Killer pour 2 millions. Un Lock of the Sea, euh, ça c'était empêchant. Ça c'était 500 000. Euh, Jankiller Killer encore, Prusky, ça ça valait rien, 1 million pour le Siphon, Lifesteal, Torbo, turbo, euh, Torbo Ken, on s'en fout. J'ai aussi des Phantom Rod en pêchant, bon bon bref le, la pêche reste toujours un moyen aussi intéressant pour faire de la thune. Euh, J'ai eu quoi Siphon 4 encore ici, Titan Killer, Thunderloose, Thunderloose. Euh, ils sont où les autres? solitaires, c'est pas ça. Ils sont où mes power et tout? J'avais des power sets et tout ici, quelque part. Ah, on ne peut plus les voir, c'est trop loin. Dommage. Mais j'avais deux power sets ou trois power sets. J'avais pas mal d'autres trucs aussi. Des tarantula talisman, des, euh, des water quand la nouvelle mise à jour est sortie. Bref, vraiment le best, le best des best, c'est vraiment de farmer les gars et ne jamais abandonner. Euh, ensuite... Il y a aussi un nouveau marché, je sais que j'y vais de tous les sens, mais je vous, vraiment, je vous montre vraiment tout ce que moi j'utilise comme technique, les gars. Donc c'est vraiment mes techniques que moi j'utilise, c'est peut-être pas les best, c'est peut-être pas les plus efficaces, mais moi c'est ce que moi j'utilise. Il y a aussi le marché des skins. Donc euh, quand les skins sortent, celui-ci c'est un peu différent parce qu'il y en a quand même 7500 qui sont sortis, tandis que celui d'avant il y en avait seulement 5000, l'autre d'avant 5000, l'autre, mais lui ici le Red d'éléphant seulement 1000. 1000 aussi pour le vert, ça s'est vendu en 30 secondes et celui-là il s'est vendu en 32 secondes, putain, la vache les gars, ça se vend vite les skins, bref les skins, il y a beaucoup de gens qui les collectionnent et le prix des de skins est exorbitant à l'HDV les amis, lorsqu'on va ici on peut voir ici que juste un skin de baby, euh, donc celui-là ici ce que j'ai sur mon, ma supérieure, 69 millions si le skin n'est pas appliqué, c'est quand même insane Genre 69 millions pour un skin. Celui-là ici, il est quand même très cher, le Dark Weeder, je crois. Dark Weeder, si on regarde ça. Euh, le Dark Weeder, le moins cher, est à 55 millions, les amis. Et ça, ça coûte environ... On va regarder le Dark Weeder, mais... Euh, Dark Weeder, ça coûte 650 gemmes. Mais, il y a un truc qui est intéressant aussi. Donc, comme vous voyez ici, moi j'en ai acheté un avec des gemmes. Parce que la copine de mon frère, elle m'avait offert des gemmes pour... Euh, pour mon, euh, mon anniversaire le 12 février, je ne les avais pas utilisés. Mais euh, lorsque vous allez ici, moi j'ai acheté celui-là pour, euh, pour des coins. J'ai acheté pour environ 7 millions de coins, je crois. J'en ai encore un ici dans mon inventaire, euh, oups dans mon backpack. J'en collectionne quelques-uns dans mon backpack aussi, les gars, vous allez voir. Donc j'ai l'éléphant vert, j'avais le rouge, mais je l'ai mis sur mon nouveau pet d'éléphant. J'ai acheté celui-là ce matin aussi pour euh, 6 millions j'ai payé, celui-là. Attends, non, j'ai payé combien Ouais, dans les 3, 6 millions et il va monter sûrement en prix. Euh, L'Orca bleu on va regarder le prix mais ça je sais que je l'ai payé environ euh, 7 ou 8 millions Donc on va regarder par exemple pour l'Orca Je les achète pas avec des GM les gars, j'en achète quelques-uns avec des GM mais c'est très rare Donc on peut voir que lui je l'ai payé à peu près on va dire on va arrondir à 10 millions J'ai en ce moment fait 3.5 millions de profits Le mono de ce matin euh, on l'est à 7 millions Donc j'aurais fait 1.2 1, 1, 200 millions de profits Mais ça je vais attendre un peu et je vais les, squat, les squatter en fait il y a souvent des gens qui les mettent à 4-5 millions parce qu'ils veulent les vendre rapidement. Et je vais essayer de faire du profit là-dessus aussi avec ça. C'est l'achat revente. Mais moi, je préfère faire l'achat revente avec les skins présentement vu que c'est le best truc qu'il y a, quoi. Parce qu'on peut voir ici, juste un black skin, c'est 500M, quoi. Et neutral, no les gars. Incroyable. Ensuite, on a quoi ici On a tous les, les, les, euh, les Underdragons. Euh, le Green Elephant. Le Green Elephant, je crois que celui-là, je l'ai payé à, à peine 7 millions lorsqu'il est sorti. Je me souviens bien. Et maintenant, il vaut 11 millions. Donc, euh, les prix ils montent incroyables. Donc, lorsqu'il y a un fire cell, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des gemmes. Parce que moi, je ne les utilise jamais. Je vais vous voyez, oui, mes gemmes, je les utilise pour level euh, up ça, ces trucs-là. Euh, vous utilisez vos euh, coins Skyblock et vous achetez lorsque ça sort. C'est énormément difficile, les amis. Parce que tout le monde essaie de faire la même chose. C'est dur d'en avoir. Vous allez avoir plein de fails avant d'en avoir un bon à, au prix que vous voulez. Mais lorsque vous en avez un, quelques jours, quelques heures ou même quelques mois, voire années après, ça peut valoir énormément. Dépendamment de combien vous les tenez longtemps sur vous, ça peut valoir énormément. Donc par exemple, si moi, euh, je ne sais pas, on va se dire le hors que j'ai payé 10 millions, je l'ai même acheté durant un live, je crois, un sub. Euh, mettons que j'ai payé 10 millions, mettons dans 3 mois, on va voir combien il va valoir. Peut-être qu'il va valoir 25, peut-être qu'il va en, en valoir euh, 15, mais jamais, je ne crois pas qu'il va descendre en bas de, de 15 millions euh, donc euh, moi, pour moi ce sera toujours du profit Même si je le garde longtemps Donc voilà C'est les façons que je me fais de la thune Il y a aussi de l'achat revente Mais je vais pas vous mentir les gars Pour l'instant l'achat revente c'est pas top top Il y a euh, un truc que j'aimerais bien vous présenter C'est un bot de flipping euh, C'est un bot qui coûte de l'argent C'est 15$ dollars par semaine euh, je crois pour le bot Et en gros vous avez des saletés de trucs euh, de malade donc dès que les gens font des erreurs ou des trucs comme ça euh, qui mettent un zéro en moins des trucs comme ça le bot vous notifie euh, sur Discord vous avez juste à taper la commande ah pseudo par exemple du gars pour voir son ah et là boum vous l'achetez c'est vraiment incroyable comme bot j'aimerais bien le procurer le, le créateur me l'avait donné pour que pour 24 heures mais j'ai pas pu vraiment l'utiliser vu qu'il m'a donné pour un peu moins de 24 heures Mais je pouvais pas trop me connecter durant ce temps là Donc j'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour vous présenter le bot Et de toute façon c'est un bot privé, il veut pas vendre à n'importe qui non plus Donc c'est un peu compliqué pour se le procurer le bot Mais je vais essayer de voir si je peux pas essayer de négocier pour le ravoir quelques heures euh, Peut-être 2-3 heures pour essayer de vous faire une vidéo dessus, vous montrer comment ça fonctionne. Je sais que c'est pas le seul bot qui existe de ce, ce type-là. Donc c est, c est, la compétition est quand même assez féroce. Des fois, quand, lorsque vous tapez le nom de la hache, le gars il l'a déjà acheté. Ou... Enfin voilà, il y a plusieurs autres acheteurs aussi dans le Discord. Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs compétitions là-dessus pour les avoir. Comme il y en a beaucoup, il y en a, moi j'ai pas eu la chance. Mais il y a des Under Dragons, des gens à la place de les mettre à 50 millions, les mettent à 5 millions, vous voyez donc, ça fait un profit de 45 millions. Je vais essayer de voir euh, à hashtag Je crois que j'ai fait un achat important, moi, durant de... que j'avais le bot. C'était des bots Necron. Euh, les bots Necron, les bots Necron. On les voit... On les voit ou pas euh, Non... Euh, non... C'est quoi que j'avais acheté durant le... que j'avais le bot ouais, En tout cas, j'avais réussi à avoir des bottes Necron à 1.. point... Un point quelques on les voit pas ici non plus Putain. Donc j'avais réussi à avoir des bottes Necron à 1.2 millions à la place de 12 millions et je les ai revendus à 12 millions. Donc euh, incroyable business quoi. Vous pouvez faire vraiment des trucs de malade. Donc voilà, tout le monde me demande comment je me faisais mes coins donc je vous explique un peu comment je fais. J'ai pas trop utilisé le bot comme j'ai dit le gars il faut payer et je suis pauvre de ouf si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je suis archi pauvre irréel. Donc il euh, faudra que je commence à me prostituer sur euh, OnlyFans pour euh, vendre, euh, pour avoir le bot pour faire de la thune sur un jeu vidéo. Donc voilà, sur ce, je vous aime, les amis. Merci pour tout le support que vous avez apporté à ma dernière vidéo. Et puis voilà, vous avez mes techniques pour me faire des coins. Je vais retourner farmer parce que, euh, honnêtement, je dois level up ce pet-là au niveau 100 pour le vendre super cher. Et en plus, je crois qu'il va y avoir des contests bientôt que je vais pouvoir faire pour pouvoir level euh, up Donc on va faire euh, mushroom, patato et... Euh, ok, on va faire euh, patato Sur ce, je vous aime, c'est Icons et à la prochaine